Savoir qui je suis Je sais que chacun tire Sa propre conclusion Plusieurs années aussi Je me demandais Ce que j'étais Où j'étais Quelle serait ma destinée Le Seigneur a accompli un grand miracle Car il a brisé Les sauts de ma vie je Me laissait voir quau de la même de ma chair Père lui-même a établi son domicile Et depuis lors Mon langage a changé Je me suis mis à parler comme Jésus lui-même Moi et les poules Nous sommes un, un Et je n'ai pas honte de chanter ce jeu grande lumière quand jésus-christ à la mer, car il était l'accomplissement des prophéties une parole accomplie mes amis devient une grande lumière le seigneur accompli un paradoxe car il a accompli des promesses me concernant et depuis lors mon langage a changé je me suis parler comme Jésus lui-même. Je suis une lumière dans ce monde ténébreux et je n'ai pas honte de témoigner ce jour. Alléluia, mon langage a changé. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, mon langage a changé.